Yeah, Je suis marrant, je suis drôle. Sauf que moi je ne suis pas drôle en fait. Bah, je ne trouve pas drôle. En général, moi je pars et les gens rigolent. Mais le pire, c'est avec les femmes. Dit, avant même que je parle, elles rigolent. Mais, mais ça ne pas ce que vous faites. Donc, enfin, par exemple, un jour je suis parti demander l'heure à une de dame. Et euh, elle m'a regardé, comme ça. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, je ne suis pas désespéré à ce point. Hein. Ouais. Franchement, je suis juste dans mon à un moment que je peux les... ah, Mais moment tu t'emballais les. Le corps. Ah ben non. Euh, je ne peux pas. Plus fort. D'ailleurs. Plus fort. Qu'on est là. Euh, je vous ai expliqué l'expression sans patrouille. Alors en fait, euh, c'est une femme très remontée contre son mari qui qu lui dit euh, « C'est quoi aujourd'hui T'es privé de sexe ?» L'homme, indigné, lui répondit « Oh ben bah quoi là, je bah, position le. La femme est maligne, D'un Ben facile J'ai 3 ans, je ressemble à une tortue, ça passe. Je vais sur mon vélo au balcon. Merci. Ouais, je suis bien. Et là je me rends compte que c'est quand même haut bon, 3 étages. Hein, c'est quand même beaucoup cool. de mètres. Mais bon, ah, une tortue, c'est là, je ne sais pas, c'est rien, tu déjà, quoi. Et là, t'as ma soeur, papa, papa, papa, viens, viens Viens, papa, mon frère va mourir. Meurs, viens, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, ton père est retourné. Au... Oh, calme-toi, j'ai autre chose à faire, non <rires> ah. Et moi <rires> Papa Bon, enfin, il s'est rendu compte que je garde du goût de la mort. Hein. Il est venu, papa, paris, papa, t-shirt. Tu te rends compte, là Tu as failli mourir. Rires pas, c'est Ah, faut Ah, C'est-à-dire que les horaires sont assez brutaux. De... Ah merde D'ailleurs, tout ce qui oui. est, oui. est vital hein, par exemple les ouais, comme... chats en France des hein, des chats. Ils se la pètent Ils ont une belle vie, tu vois, oui. tu vois comme ça <rire> Ils attaquent à tout n'importe quoi, les pas chez les gens. Ils ne le font pas. Ils comme pas. Ils ne ouais, pas. ne pas. Ils ne pas. ne le pas. ne le pas. ne ne le le Moi, j'ai fait un vrai commandant pour du thé. Je devais chauffer du thé à mon père. J'ai chauffé pendant une 10 minutes. <rire> j'ai brûlé là-bas, je tenais la tasse. Je donne à mon père comme donc... ça les elle <rire> est rouge, elle touche en tant comme ça, <rire> euh, Je comme ça bon, elle, et pas, là, hein. elle touche la table, la table elle <rire> Bon, après celui je parle là je vais plutôt parler de ma famille Parce est si vous l'avez remarqué Parce que, ouais, ouais. Pas, je <rire> Ma soeur vraiment, on s'adore, on s'aime, jeté de ciseaux, agrafeuse dans la tête. Vraiment, on s'aime beaucoup. Euh, on s'aime, hein, pas du tout. <rire> Ensuite, y a ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, c'est une comédie à elle toute seule. Par exemple, un jour, je regardais la télé, et là, elle vient me voir comme ça, elle fait... Ah ça, toi là, toi, là, toi là, toi... toi, toi comme ça. Toi, là, tu vas là, l'enfer Mais c'est pas bien l'enfer, pourquoi Pourquoi j'irais en enfer, comme ça oui. Parce <rire> que toi, là, là toi, toi, toi, tu es vraiment le fils du diable <rire> Bon, déjà, premièrement, j'ai mal au cœur ça ne serait pas dire des trucs comme ça à son petit fils. Et deuxièmement, si moi je suis le fils du diable, est-ce que logiquement, dans le plus grande des je ne serais pas la mère du diable quand même bon. Premièrement, ta gueule. Deuxièmement, je suis la maman de ta maman, Bessie. sont humains, et je vais vous montrer notre insulte. Par exemple, imaginons un mourrait, on pose une question. Et vous êtes là, je fais, mais je sais pas, vous avez trois chances sur trois, vous va un gros coup de poing, parce que c'est une insulte. Bon, après ma grand-mère, il y a sa fille, ma mère, cest Ma mère, déjà, elle est morte euh, hein. <rire> au euh, peu... là, qui tue des camemberts tous les jeudis soirs. Et ma mère, c'est la, la, la, la, ma la maman la plus honnête du monde. Bon, je sais ce que tu vas me dire. Non, mais, mais, mais c'est ma maman aussi, elle est honnête, ma maman, les mamans sont pareilles. Attends ah, Je vais te dire pourquoi elle est honnête. Et quand je vais te dire ça, tu vas faire. dire Ah oui, elle est honnête et tout, hein, c'est trop, t'as trop raison. Calme. <rire> Ma mère, elle vient me voir un petit ah, ça Vraiment, je t'aime Je t'aime vraiment Mais tu es moche <rire> Ah, bon, si, à ça, vraiment, je t'aime beaucoup, hein, mon fils, hein. Mais tu es quand même moche. Hein bon, après, vous avez compris, le mari de ma mère, mon père. Alors lui, il n'écoute personne. Vraiment, comme celui-là, pas pour rien. Vraiment, moi, déterminé comme un enfant de 10 ans. Tu vas voir mon père Papa, cet arbre, il me dérange. Je vais le couper. Mon père Mm -hmm. mm -hmm. D'accord Je vais, je prends la hache, Ya, je passe, je vois ma papa ma touti, ma tingui. <coughs> comme ça Ya, ya, ya <coughs> Du coup je m'appelle Boucheron. Ya <coughs> Et là tu mon père. Ah Mais tu fais quoi là Ah Qu'est-ce que tu veux coupais là <coughs> <coughs> Tu pas ton fils là! Tout ça c'est de ta faute! Ah! Obligé, non. Bon. Je suis obligé! Je t'aime! Moi aussi je l'aime mon fils! Mais tu le veux... manges! Veux... Veux... <rire> Après, je dis ça, mais en fait, ma famille, je l'adore! Apparemment, hein, elle soit exceptionnelle! Euh, je parle des points négatifs, mais en vrai, fait, j'ai changé de rien au monde, surtout que maintenant, j'ai une petite soeur. Hein. Et je sais qu'à partir euh, de demain, ce n'est plus moi qui fera la dessert. <rire>